Donc, des lp 1 on en a plusieurs. On a euh, le lp 1 Sigfox, dont on va parler aujourd'hui, qui est euh, une invention toulousaine, voilà, mais qui est un réseau qui se déploie dans le monde entier. Et puis, on a un autre lp 1 connu, et dont vous avez entendu parler, qui est LoRaWAN. LoRaWAN, c'est basé sur une technologie qui s'appelle LoRa, sur laquelle on a une couche de protocole qui permet de créer un réseau qu'on va appeler LoRaWAN. Alors il y a pas mal de différences entre les deux, vous avez vu dans le cours précédent que LoRaWAN c'était un réseau qui pouvait être privé, c'est-à-dire vous pouvez déployer vos propres antennes et grâce à ça vous allez construire votre réseau LoRaWAN. Dans le monde de Sigfox, on a un réseau qui est un réseau opérateur, donc là on a un réseau public mondial sur lequel nos objets vont pouvoir communiquer. Alors LoRaWAN ça a été inventé à Grenoble, donc là encore super une invention française, donc deux technologies qui dominent le monde lp1 et qui sont françaises. C'est plutôt un truc assez cool. Et puis il y a un troisième LPWAN, euh, dont vous, vous entendrez pas trop parler pendant ce cours-là, euh, qui s'appelle le NB-IoT. Donc le NB-IoT, c'est le P1 qui fait partie de ce qu'on appelle le 3GPP. Le 3GPP, en fait, c'est les technologies autour du GSM. Donc on a le GSM, la 3G, la 2G, la 4G, bientôt la 5G. Et faisant partie de la 5G, on a des solutions bas débit, dont NB-IoT, qui est un LP1. Contrairement à LTEM, qui est du bas débit, 4G, mais qui n'est pas un LP1. Bon mais alors du coup c'est quoi qui caractérise un LP1 Parce que le LTEM c'est un peu low power aussi. Et bien il y a un autre élément intéressant qui caractérise le LP1, c'est le fait que on ait une communication qui ne soit pas une communication IP en général. Bon, alors ça, c'est pas à 100% ou à 200% vrai, parce qu'en fait, avec Sigfox, le Roi One, il y a tout un tas de gens qui essayent de faire de l'IP. On va pas en parler. Euh, Par contre, ceux qui sont intéressés, vous cherchez sur internet autour de Chic, vous verrez, il y, y a des choses qui se font. Euh, mais globalement, on va dire, euh, on n'est pas IP, c'est-à-dire qu'on peut pas faire de la communication objet à objet. En fait, une des caractéristiques des LP One, c'est que l'objet va communiquer avec ce qu'on appelle un cœur de réseau. Et ce cœur de réseau, ensuite, lui, va redispatcher l'information vers des serveurs qui vont traiter l'information en back-end. Ce qui veut dire, globalement, qu'on n'a pas d'objets qui sont prévus pour communiquer d'un objet vers un autre objet. Ce n'est pas totalement impossible, mais nativement, ce n'est pas prévu pour. Donc, pour résumer, dans p 1 on a trois caractéristiques. La première, c'est d'avoir un système... Qui euh, soit basse consommation d'énergie. C'est ça qui est super important. La deuxième, c'est d'avoir quelque chose qui soit un réseau, un réseau très longue distance. Du coup, ma montre, elle n'utilise pas un réseau très longue distance. Ma montre, elle utilise mon téléphone pour communiquer avec Internet. Donc, elle n'utilise pas un 1 elle utilise du Bluetooth, qui est une autre technologie dont on va pas parler. Donc, je résume. Petit 1, on a quelque chose qui a basse consommation d'énergie. Petit 2, on a un réseau. Et petit 3, on a un élément qu'on appelle le cœur de réseau qui va nous permettre de faire relayer l'information.